bonjour à tous et tous pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, on va essayer de survivre On est en Sonic. Alors, oui, bon, pour l'instant, je suis en game mode pour faire la commande en fait. Sonic ou Flash, je m'en fous. Pour moi, c'est Sonic. -Tuel. Voilà, je fais la commande vite fait. Bon, de toute façon, ça va être rapide. Ne vous inquiétez pas. Ah Non, pas 255, on va mettre la vitesse. Bon, ouais. allez. La vitesse euh, 10 euh, ou 15 allez. Vitesse 15, pas trop, parce que sinon on bah, va trop trop trop trop vite et on va rien comprendre. Donc c'est euh, donc, parti. non, euh... oh, putain. C'est une vitesse qu'on ne peut pas attendre de base. Oh, on va vite, on va tellement vite Ça va être fun à jouer je pense. Parce que là, on va ultra vite. Wow, wow, wow. Après là c'est juste la vitesse de modifier dans le jeu. On va observer ça. Retro vite pour vous, je pense. Franchement enfin, je suis obligé d'enregistrer comme ça, mais bientôt. J'ai un meilleur en screen record pour enregistrer euh, la console. Moi va ouais, je vais pas bouffer tout l'arbre, ouais j'ai des gens qui vont dire ouais vas-y ça c'est nul, ce que tu fais et tout. Franchement, ouais, ah tac voilà, tac. tout non non non non non non non non non non non non non non non on va non non non on est si on On non non non non non normalement non non non non non normalement. non non non un petit peu après de la vidéo on pourra en mettre euh, à 30 la vitesse 30 oh, okay, on peut la mettre maintenant allez vas-y on met la vitesse 30 C'est une vitesse qu'on peut pas atteindre normalement Ok on va sneak Wow wow wow là là là on est en vitesse de 20 <rire> Merde vitesse 20 ça va ultra pardon j'ai un peu bousculé mon ordinateur on est en vitesse 30 alors en sneak là on est en vitesse 320 même mon... même si on est en vitesse je sais pas combien on peut pas tomber en sneak hein. c'est toujours garder ça toujours minecraft hein. on est pas dans un autre jeu. je ramasse un peu de charbon je sais pas si on voit quand je tape non ça route. c'est sûr que je vois pas que... Bah, ouais, peut-être bizarre. Ok. Oh, je peux pas te poser. Je peux pas poser entre nous. Voilà, c'est bon. J'ai mes outils en pierre. J'ai toujours pas de bouffe. Ah, si, il y avait une vache là-haut, non Ah, mais bon pas, ok, il y avait une vache. Les vaches, euh, peut-être que... Ah, il y a du gros. Euh... Ah oui, peut-être que... Je voudrais que j'enlève le sneak aussi pour sauter. <rire> non, je vais pas utiliser ma Ding ting Oh Putain Attends, je peux peut-être passer par là. Attends, je vais aller, c'est pas possible. <rire> Attention, on arrive Ah, il y a un cochon. Oui. Il y a un coche je suis beaucoup trop rapide pour toi, frère. Je ça, sur euh, mon plat, si tu mets... Dans un mon plat, tu mets... Euh, 255. Ah, oh, ça va être trop bien. Hein. Après, on va faire. Euh, mon plat, tout... c'est bon là J'ai galère à, à monter, frère. Y'a plein, non Oh là là là là, on est tellement rapide. Oh peut-être plus de droits sur le prénom de Sonic, c'est tout. Bon, on est Sonic hein. ou Flash, ça dépend. Vous oh, êtes qui vous préférez Mais je, je m'en fous. Ouais. ouais. Je tombe dans l'eau en plus. On est oh, on est beaucoup plus rapide dans l'eau. Ah bon ça. c'est bon ça on est quand même plus rapide dans le jeu j'ai l'impression qu'on casse plus vite non non c'est une, une impression on casse pas vraiment les objets plus vite Et si on mettait le, le truc à, à fond en fait ici si on mettait euh, la vitesse du jeu à fond plus, plus. bien à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo sur le mon plat parce que là c'est n'importe quoi il y a un mouton il y a un mouton là, là bas je l'ai raté Viens là! Hop! Eh! Hey. Tu me trouves pas bon? Merci, merci. Il faut des fréquents pour faire des pièges aux moutons, comme ça on va de l'avion de craptoise. Bon, je mange ça cru mais. Obligé, je perds toute ma vie. Ah bah voilà! Allez les vaches! On va du lait! Ah, euh, ouais, là c'est pas penser qu'on était à la de du lait, mais trop lent on oh, pourrait faire ça non. avec les meubles on pourrait aller troll et tout Faire les éviter de justesse les meubles voilà ouais, du gravier pourquoi pour faire le ah je bon, même pas que bon laisse tomber Je j'en je, je reste les meubles on là dedans non, j'aime pas les nouveaux bruitages... J'aime pas les nouveaux bruitages de, de Minecraft Wouh Imaginez notre Sonic the il y a des arbres partout, on peut pas courir comme on... J'ai utilisé ma faim de ouf... Hein, t es -t es. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. j'ai pas le droit de nager ici, hein. C'est interdit ici de me nager. Attends, je mange un petit coup. Bah, j'ai pas, enfin, si je peux crafter un four mais j'ai pas de charbon. C'est ça le problème. Oh, ouais, je... <rire> ce que je prends. Maintenant, on va aller au niveau supérieur. On va aller carrément à la pièce 50. Alors, là, là c'est n'importe quoi. Déjà, 30 c'était rapide, mais alors là. C'était un peu trop déjà. Oh non alors les en flash à la fin de la vidéo genre wow, wow, wow, wow, wow. ou la nuit non ouais, ouais c'est ultra sympa une fois c'est pas un défi où euh, c'est difficile c'est un défi marrant pour une fois oui allez mon gars personne peut me rattraper non, je gagne la course <rire> cherche du char une grotte enfin, bah J'étais dans une montagne d'ailleurs, je suis con. Je peux rester peut-être parce que je pouvais pas. Hein. Ah, là, une grotte. Oh putain, je me casse la gueule. Oh. Ah, bah, bah, même pas. Et non, mais au moi, moins pour trouver du fer, je sais pas moi. Même pas ici. Oh, il y a une J'ai pas vu, y avait ça. Merci. Je te prends Mais c'est ça. Attends, ça peut faire piège ça si tu sautes dessus trop longtemps enfin, si tu sautes comme ça sur le, le, le, le salactite on va appeler ça hein, salactite. et ben, ben ça te fait des dégâts en fait j'avais déjà vu ça dans la survie et tout c'est la même <rire> Enfin du bon charbon. Là. Le mec il commence à miner après il m'arrête Non c'est pas trop tôt mais enfin fait un bel charbon. Déjà. Oh. Ah, Je vais trop vite. C'est un malus ce pouvoir. On oh, déconne. Vous voulez on pourra faire une survie sur un demi-carte, mais c'est quand même des gens. Oh non Euh oui non mais il faut. Oh putain je peux pas. Que... Je peux pas aller poser sur le sol. Vas-y, on va faire. Non Ça en plus. ça. fait combien de temps que. 9 minutes Oh bon oh, oh, oh, 9 minutes les gars Ah par contre Attendez, ouais Ouais, je préfère. Voilà oh, là, là c'est bien. Vient. voilà alors on fait cuire la viande viande ah non je peux pas cliquer c'est horrible ça une pas faire tomber la souris non plus oh putain le mec a littéralement oublié que était sonic le bordel pendant quelques secondes alors oh non oh il a poule je... le mec je m'en fous je vais plus vite toi même un peu trop vite je trouve <rire> Alors, je vous donne la commande à la fin de vidéo. Ah, je pas. On finit une survie dans la nuit. Ah, après on fait 255. Euh... Alors, comme je dis bien la nuit. Oh euh... ah, y'a un mob. Salut les gars wow Ouh ouais, Le mec il est doit. Mais qu'est-ce qui se passe Salut Ça va Tu vas bien Oh là, il y a deux en bas à côté de moi! Eh, hey, hop là! Je suis un peu trop vite pour eux, non? Ah, par bah, contre, pour casser, je sais pas. Oh wow oh, oh, oh je les étouffe, ok. <rire> Waouh Salut, je me casse, Salut. <rire> je suis cassé, je suis parti assez rapidement quand même! <rire> Ah non, j'ai atteint les facts, mais non, Waouh, j'ai les battre là, j'ai train de me battre avec eux, non, non, mais non, moi, je me casse. est-ce qu'on va de l'autre côté, On va de l'autre côté, est-ce que je nage plus vite, oui, je nage plus vite, c'est bon ça, Parce que j'en ai marre, un bout de boulot maintenant, yes, j'adore les bouts de boulot, donc, wow, bon d'accord, ok, le mec il a fait un saut, <rire> Non, parce que courir ultra vite ici c'est pas très bon euh, bon parce qu'il y a toujours un genre un mur hein, pour bloquer et tout faut pas que tu cours ultra vite et voilà je me Allez, hop là et je me casse le nez voilà ah il n'a rien du je peux très grave troll les mais... murs. ou aucune troll en fait non, parce que je peux donner l'effet de vitesse. En gros le, la commande c'est ça. Un slash effect et tout ça. C'est ça la commande. Le mec il fait ça pendant qu'il de jouer. Ok c'est pas grave. Oh il y a, okay, oui, il y a un clip en face. Oh <rire> je monte Ouais donc oui je peux plus poser en dessous à côté de moi. Ah tiens si. non tout à l'heure. J'ai une grande portée au cours. Salut! <rire> c'est pas c'est qui qui la frappe. Ah, <rire> c'est drôle! Genre, je l'ai frappé, elle sait même pas. Normalement, quand je la frappe, bah, elle se tourne à te bute quoi. Et là, non. Allez, ouais, <rire> elle est là, salut! Elle est venue vers moi. Oh non, en plus, je t'en quoi. Je peux pas le troll. Mais... Le à côté de moi. Salut! Ah, c'est bon, il les zombies il a pas pu m'attaquer quoi, et il m'a pas touché une seule fois quoi. Oh un qu squelette Oh c'est drôle ça Ok il va se faire. Ouais je me fais fumer. Ah bon. euh, Je suis parti là. Elle <rire> est bien couru. ouais, oh, le saut en plus, le saut que j'ai.. Le saut que j'ai fait, quoi J'ai trouvé quoi C'est pas possible Le saut que j'ai fait et tout.. Euh... Wesh mais les zombies c'est bon ils ont ils ont des yeux derrière la tête c'est pas possible Salut Je passe à côté de lui en plus il m'a pas frappé j'ai pris du temps ah, ah. Non il a remis une bague Je suis à droite hop là. le creeper il a explosé comme C'est qui lui Bon bah bon, voilà hein ah il va les éviter Moi je l'ai rongé deux fois. Donc ma barre a été remplie. Enfin ah, bon bah, je... pas. Non Mais oui, wesh Je, je suis tellement rapide qu'en fait... Il avait explosé ce con. Hop là oh, Il est là-bas Ouais Il avait explosé ce con. Hop là ah oh, non je suis pas là oh, bonjour madame Salut Bah bon, alors met pas bon là je suis jeté sur lui quand même Ah oui mais je vais quand même mourir je vais faire quand même parce qu'il arrive dans le dos je pense qu'on va arrêter là hein. on va aller sur la map mon plat avec la vitesse 255 Oui ça peut arriver ça donc je vous dis à tout de suite je suis de retour sur le monde plat. Bon, quand je disais, je suis de retour sur le bon plat. Donc, euh, refaire la coupe. Oh, ah, bon, il n'y bon. a rien. Pas de... Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, on va faire la... la... 255. Par contre je vais appuyer avec deux par contre. C'est vrai que j'ai pas mis trop de trucs. Ah euh, euh ouais. Bon, honor, comme effet please check command. Ah il manque le thé Ok Il manquait juste le thé, ok. Et bon. Oh. Ah, ça change. <rire> Oh. Oh ouais! Alors, ça, sur un monde plat, on peut le faire, mais. Wouh! Et en vrai, j'ai mes pistes full du savon avant de relancer la vidéo et tout. Euh, en vrai, pour mettre 100 rivaux, c'est normal. Wouh! On court tellement vite! Regardez ça! On court tellement que la map va pas tant se charger. What? Mec. tu viens entendre un hein. ouais, comme ça sans qu'on voit plus vite le dragon de là On spawn les maintenant! Ah bah. Wouh! <rire> je suis passé dedans, quoi, ouais, en normal. Il y a des spawns, je crois. Ok, c'est pas grave. J'ai entendu un cochon. Non, c'est pas un cochon, c'est. Attends, on va mettre la nuit directe. Ah oui. On va pas attendre. On va aller vers les mobs, hein. Le squelette! Et non! <rire> il y avait tiré, je sais, il y avait tiré. Attends, attends, on attend. Eh bah ben non! <rire> je suis tellement rapide. Salut! Wow! Wow! Ouais. Wow! Il y a des gens qui là, non? Le Creeper, ça va Il peut pas exploser, le pauvre. Il est vraiment un truc Ouais. Oh, il y avait une araignée derrière moi en plus. Oh, un Creeper. Je vais faire exploser. Et bien, non. J'ai arrêté de faire ça parce que sinon, je vais faire carrément dessus. Oh, il y a une sorcière. La sorcière Une normale. Si je regarde. Oui, j'ai dit. Je te regarde, mais je suis. Mais vas-y, loin toi merde je l'ai perdu ah merde c'est ça de courir voilà oh il s'est je suis merde j'ai foncé trop dedans je crois coucou venez oh ah pas... <rire> là voilà. là bon on va s'arrêter là non à tout le temps attends je l'ai fait et à tout le temps ciao les amis abonnez vous attends il y a un, il y a un... Donc, au revoir